Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder comment résoudre un exercice en Python. Alors, pour cet exercice, il faut être au clair sur le fonctionnement des fonctions et savoir manipuler des, des chaînes de caractères. Alors voilà l'énoncé d'exercice. Donc, il s'agit de savoir combien de fois un caractère apparaît dans un mot. Par exemple, e, il apparaît deux fois dans science, donc on obtient deux. i e, 4 fois dans Mississippi donc on 4 et puis A il apparaît pas dans Mississippi donc on trouve 0 alors donc pour compter il va falloir qu'on regarde précisément chaque lettre euh, du mot chaque caractère du mot et si on a égalité il va falloir qu'on se dise ben voilà on a trouvé une occurrence on a trouvé une fois où la lettre apparaît donc là on a bien 2 ici 4 voilà. alors en regardant un petit peu les étapes pour pouvoir compter, il va falloir qu'on se donne un compteur, donc une variable qu'on va appeler par exemple « combien ». On va l'initialiser à 0, Et l'idée, c'est dans combien de rajouter 1 chaque fois qu'on voit une lettre. Alors, euh, qu'on voit le caractère recherché. Alors Pour faire ça, il va falloir qu'on regarde chaque caractère du mot et qu'on compare avec euh, le caractère recherché. Si les deux caractères ils sont égaux, bah, ça veut dire qu'on a trouvé une occurrence et donc on va rajouter 1 dans combien notre euh, fonction recherche en entrée elle va prendre deux paramètres le caractère recherché et un mot et en sortie on va avoir le nombre d'occurrence euh, du caractère alors en Python donc on, on a notre fonction recherchée avec un premier argument quel caractère, le deuxième c'est le mot ici il y a trois appels euh, à la fonction recherchée, hein. alors on va commencer par initialiser notre compteur, on le met à 0 et c'est ce compteur à la fin qu'on retournera. On retournera combien on a trouvé. Alors il faut qu'on parcourt mot, c'est-à-dire qu'on regarde chaque lettre du mot. Alors pour faire ça, on va dire, on va utiliser une variable c qui va contenir un caractère à chaque fois, donc forcer une mot. La première fois c vaut la valeur du premier caractère, par exemple s. La deuxième fois, il vaudra c, et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce c On va comparer if c est-ce qu'il est égal au caractère qu'on recherche, parce que c'est ça qui nous intéresse. Si c'est le cas, il va falloir qu'on dise qu'on a trouvé un, et pour faire ça, on va rajouter un dans notre plus égal 1 dans notre compteur. Donc, normalement, ça, ça devrait être ok. On va le lancer pour regarder. Donc on a bien 2 pour euh, la première recherche, 4 pour la recherche de Mississippi et de I dans Mississippi, et la recherche de A dans Mississippi nous donne 0. Donc tout est ok. On est des champions du monde, on a réussi. Donc euh, sur ce, bah, je vous euh, dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.